Donc moi, vous l'aurez compris, quand je parle de l'itinéraire d'un pépiniériste fruitier, euh, c'est un petit peu un jeu de mots autour de bah, l'itinéraire technique, de comment on plante, comment on produit, comment on met tout ça en route, et comment, comment on gère les choses. Mais en fait, et c'est là où je veux en venir pour cette vidéo, c'est beaucoup plus subtil que ça, si vous voulez, ou plus profond, ou en tout cas ça va aller plus loin dans, dans, dans, dans la réflexion c'est que vous allez vite comprendre que produire c'est facile. Produire on est tout seul, on peut être à plusieurs, mais je veux dire globalement on n'a pas besoin d'être à plusieurs, on peut faire ça tout seul dans son coin. On peut produire, on peut.. Euh, on peut produire, on peut produire, on peut multiplier des plantes, tout ça, techniquement, une fois qu'on le maîtrise, c'est facile. Bon, J'ai encore des choses à apprendre bien sûr, mais.. Euh, globalement je suis capable moi et c'est ce que je vais faire cette année capable de produire des milliers de plants sans problème donc c'est pas ça le problème en tout cas ça n'est pas un problème de produire en quantité et donc là où je veux en venir c'est que je vais vous parler de plein d'autres choses durant cette saison Bon j'espère que cette intro n'a pas été trop longue, parce que c'est un petit peu une intro, pas pour cette vidéo évidemment, mais pour plein d'autres qui seront donc dans l'itinéraire du pépiniériste fruitier bien sûr, hein, que je vais distiller tout au long de la saison. Euh, cette vidéo-ci, je vous encourage à commenter et me dire si les sujets que je vais vous présenter vous intéressent. Moi j'estime que, en tant que pépiniériste, c'est des sujets importants, même très importants à aborder. Alors quand je dis important, ça ne veut pas dire des sujets graves ou des choses, sujets lourds. Hein. Ça veut dire des sujets qui ne sont pas que liés à la production. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont liées à comment... Euh, comment produire des arbres, comment greffer, comment euh, bouturer... Bon, bah voilà, euh, techniquement, je vais vous apprendre moi aussi ma façon de faire, mais euh, c'est pas sur ça que je cherche à être pertinent, particulièrement, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde à le faire, mais c'est sur le métier. Sur le métier de, pép de pépiniériste, enfin ma façon de faire la pépinière, euh, afin d'en inspirer euh, plein d'entre vous. Et vous allez voir que de là, en découle beaucoup plus de problématiques, beaucoup plus de choses dont on aimerait euh, avoir un aperçu avant de s'installer, voire avant même d'envisager de s'installer, euh, histoire de, de, de savoir euh, un petit peu où on met les pieds. Quoi. Bon, je pose le flot pour rester concentré. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler en musique. Euh, ça me donne de l'énergie, ça me donne du rythme, ça me donne de la motivation quand il n'y en a pas. Quand on est des jours pluvieux, froids, on a un petit peu du mal à, à, à, à se sortir les doigts du... Hein enfin voilà. Donc il euh, bah, faut trouver des motivations au minimum, et euh, les motivations peuvent être évidemment euh, des choses qui, qui nous plaisent. Donc moi j'aime ai, bien écouter de la musique notamment. Alors justement, venons-en. Je ne vais pas détailler les sujets aujourd'hui, je vous les présente. Globalement, dans la globalité, qu'est-ce que je suis fort, euh, pour dire des conneries encore une fois. Je vais boire un petit coup tiens. Moi, je voudrais parler du pépiniériste en tant que paysan, certes, mais surtout en, te, en tant qu'entrepreneur, euh, chef d'entreprise si vous préférez. Donc, la position d'entrepreneur, de chef d'entreprise va introduire beaucoup d'autres choses dont on n'a pas forcément idée au départ. Et là, euh, bah, je prends pour exemple mon expérience à moi hein, qui a été euh, de mon, mon installation. Mais également, euh, je prends exemple, ou je prendrai en tout cas exemple, des euh, installations des collègues, des jeunes collègues, enfin jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas des, des, des nouvelles installations de, de collègues pépiniéristes actuels qui, ben, qui se retrouvent face à des choses qu'ils n'avaient pas forcément prévues, ou qu'ils n'avaient pas anticipées, ou qu'ils n'avaient pas imaginées. Moi j'ai accueilli des stagiaires, voyez-vous, euh, dès mes premières années. Voilà, même si, euh, on va en reparler, même si ce n'est pas forcément les années idéales euh, pour être à l'aise, pour accueillir du monde en tant que stagiaire. Moi j'estimais qu'un stagiaire qui veut s'installer c'est bien beau de voir un système déjà en point qui tourne et tout ça, ça lui donne son objectif peut-être. Sauf que ça ne lui donne aucune notion de ce que sont les années d'installation. Et donc ben, venir avec moi en première année d'installation en stage, ben, moi je trouvais ça assez pertinent euh, puisque ça permet de voir justement tout ce qu'il y a à faire à côté euh, et qu'on n'imagine pas forcément au début. Bon Ouf Semblant, j'en ai plus dedans. Bon, le temps est vraiment merdique hein, aujourd'hui, alors tiens, comment on gère justement des journées euh, merdiques Bon, bah je vous ai parlé un petit peu des précédemment des, des, des, de se prendre des journées de repos. Bah voilà, Typiquement, c'est le genre de journée où euh, bah voilà, si on n'a pas la motivation, si on n'a pas l'énergie, si on a des tensions quelconques, euh, bah apprenez à faire des pauses. Déjà, ça, c'est la première chose que j'aurais envie de dire à l'entrepreneur. Donc là, je m'adresse à l'entrepreneur et pas spécialement le pépiniériste. Okay Prenez-vous des jours de repos, on est la tête dans le guidon, on est facilement la tête tout le temps dans le guidon, euh, matin, midi, soir, même la nuit, ça cogite, ça réfléchit, ça dort mal, euh, il peut y avoir plein de choses. Euh, L'itinéraire d'installation n'est pas un long fleuve tranquille. C'est euh, semé d'embûches évidemment, et, euh, et, euh, et même une saison tout court, même normale, même dans une... Voilà, dans un fonctionnement euh, habituel, euh, régulier, la routine, on va dire, et il y a toujours des choses euh, par moments stressantes, par moments dures à gérer. Je continue à lister un petit peu les, les grandes lignes sans, sans trop rentrer dans le détail et vous me direz un peu les, les grandes lignes qui vous intéressent. Je vais essayer de les lister. Euh, alors attendez, si je filme comme ça, je vais essayer de les lister par là, un petit peu, les grandes lignes, les grands sujets et, euh, et vous me dites dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresserait de développer. Okay. Euh, au passage, s'il y a des gens qui cherchent des stages, euh, euh, je suis, euh, je suis comment dire, euh, disponible pour prendre un stagiaire en ce moment, si vous voulez. Voilà. Donc on a, je vous les liste, puis on en reparle après. Bon, la production c'est bien beau, mais ce qui est lié à la production c'est quand même plein de choses c'est déjà d'avoir un planning de production, ou en tout cas un visuel de la quantité, de tout ce qu'on veut produire. Voilà. Donc il faut s'organiser en amont parce qu'il va nous falloir, on a parlé des pieds-mères, euh, il va falloir un petit peu prévoir toutes, toutes ces productions-là. Donc euh, on va se faire des documents de production, on va se faire des listings de production, euh, on a tout un tas de, de, de, de choses à préparer avant la production en elle-même, bien sûr. On ne peut pas aller de but en blanc, se dire, allez, je produis, je prends ça de branche, et ça, de... puis on y va au pif. C'est un peu risqué, vaut mieux savoir un petit peu où l'on va. La ligne de production, il implique quoi Il implique que vous avez une gamme, une gamme de produits. Donc une gamme d'arbustes, une gamme d'arbres, dans notre code pépiniériste, cette gamme, il a fallu la construire. Donc ça, c'est de la réflexion. C'est une gamme qui correspond à ce que vous voulez vendre, qui, qui correspond à, à, à ce que la clientèle va pouvoir rechercher et en tout cas, ce que vous allez vouloir proposer à votre clientèle. Dans mon cas, c'est une gamme également qui correspond à un besoin et qui correspond à un climat, à un territoire. Okay Quand on a construit sa gamme, euh, on va partir sur des notions de, de chiffre d'affaires, de comptabilité, de rentabilité. Voilà. Donc bien sûr on a une gamme, en face on a des quantitatifs de production, mais avant ça en fait on a un prix moyen, un prix pour tel produit de la gamme. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui a besoin d'être construit en amont de son installation ou, et qui se développe au fur et à mesure bien sûr. Hein. Euh, sa gamme doit être pondérée d'un prix moyen ou d'un prix euh, fixé qui doit correspondre euh, un minimum à la réalité du marché en tout cas à la réalité de ce que les confrères font aussi puisque ça ne sert à rien de venir casser les prix ça ne vous apportera que des soucis globalement euh, faites quelque chose qui avant tout va vous permettre de générer un chiffre d'affaires qui soit euh, un chiffre d'affaires correspondant aux besoins de votre entreprise. Okay. Et ça rejoindra d'ailleurs la notion de euh, comment on calcule le coût de production d'un plan. Un plan, c'est des minutes de travail, à quel, hora, à quel taux horaire je, je, je, je me paye pour euh, estimer, euh, vivre décemment de, de mon travail. Bien sûr, donc on est chef d'entreprise, comme je vous l'ai dit on a évidemment de la comptabilité à faire. Il euh, faut pas se leurrer, même si c'est un métier qu'on adore, même si on, on adore multiplier des fruitiers, même si on estime que c'est un plaisir de le faire, c'est avant tout une entreprise qui a tout de même un but d'être euh, au minimum rentable euh, pour pouvoir fonctionner, tout simplement. Mais bon, eh ben ça en fait des choses. Et eh bien, c'est pas fini. Ce n'est pas fini puisque euh, vous avez construit votre gamme, vous avez construit tout un tas de choses et euh, il va falloir les vendre. Ouais, il va falloir vendre tout ça. Et... Euh, alors, bon, vous l'avez compris via mes vidéos, via, euh, via ce que je diffuse, je suis... Euh, euh, un assez bon communicant. Euh, je profite, si vous voulez, de, de cette facilité aussi. Ça n'empêche que ça reste euh, finalement une des choses euh, pour moi qui était assez compliquée, qui est toujours assez compliquée, euh, parce qu'elle est euh, pour moi assez dure pour le moral, parce que c'est beaucoup beaucoup de boulot. On ne peut pas mesurer le résultat vraiment, et surtout on a l'impression d'un petit peu de ramer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est la communication, le marketing. En tout cas, la communication, trouver ses clients. La communication, c'est se faire connaître, montrer ce qu'on fait et montrer ce qu'on propose. Okay donc Ça peut être une boutique de vente en ligne, ça peut être au minimum une page internet qui permet de, de, de, de montrer ce qu'on fait. Et puis, euh, et puis après, on peut en profiter pour rajouter ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des moyens de communication. Okay donc ça, il va falloir vous y mettre. Il va falloir vous y mettre, les gens, parce que euh, bah, les gens, ils ont besoin de savoir ce que vous faites. Alors, c'est souvent euh, une tâche chez les agriculteurs, chez les paysans, euh, c'est d'avoir du mal à communiquer sur ce qu'on fait. Donc, quand on a du mal à communiquer déjà sur ce qu'on fait, on a aussi également du mal à le vendre. Parce qu'on estime que nos prix sont toujours trop hauts, ou des choses comme ça, et qu'on a du mal à, à, à vendre quelque chose qui, pour nous, est facile à faire. Et c'est normal, c'est notre métier. Mais, voilà, il faut apprendre à communiquer et à se vendre, dans le bon sens du terme, bien sûr. Alors, vous avez vu le nombre de vidéos que ça va générer, tout ça Du moins, celles qui vous intéressent, bien sûr, hein, puisque je ne vais pas en faire euh, inutilement si ça ne vous intéresse pas. Euh, je vous je profite, euh, comment dire, je vous encourage à voilà à me dire ce qui vous intéresse, comme ça je me focalise un petit peu plus, plus là-dessus. Je pense que je parlerai de tout au final, mais quand même là on pourra parler effectivement de comment on prend des commandes, comment on s'organise à ce niveau là, puisque ça va quand même impacter beaucoup de réflexions, de prise de tête quelquefois, de, de, de gestion de ces stocks, hein, puisque ça reste de la production avec de la gestion de stock derrière. Donc on est sur des notions de gestion de production. Alors la boucle est bouclée par, par rapport à une année si vous voulez entre la production et la vente et puis on repart en production derrière, vous voyez, donc on a fait euh, la communication entre temps, la compta entre temps, la... voilà. Bon allez, je m'arrête là, vous prenez cette liste là, si vous envoyez d'autres bien sûr, euh, euh, bah, euh, vous m'en parlez, mais globalement cette liste là, on peut aller dans le détail, je peux venir vous en parler un peu plus en détail si c'est des sujets qui vous intéressent et donc bah, vous me dites vous me dites tout simplement dans les commentaires ça, ça m'intéresse vous pouvez vous mettre la liste en entier avec un ordre de priorité aussi hein. bah, si tout vous intéresse hein. euh... bon vous avez vu, c'est à peu près une ou deux vidéos par semaine hein. un... je, suis, je, suis un, je suis un peu dingue avec ça cette, cette année mais bon, bah, profitez-en j'ai envie de dire euh, ça sera peut-être pas le cas pendant toute l'année ça va se passer au bout d'un moment. Donc euh, bah, je vous dis euh, à très bientôt. Ciao